Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour cette première deuxième vidéo de l'année. Je vous souhaite une très très bonne et heureuse année 2022 en face à face là cette fois. Euh, pas comme dans le premier Dog News, j'ai pu vous la sauter euh, de voix off. Je suis désolé pour ma voix toute cassée, tout rock, je n'ai pas remué euh, pendant les vacances. C'est juste que je, moi j'attaque 2022 malade. Heureusement c'est pas le Covid, j'ai été testé, euh, tout va bien. Mais en tout cas, prenez soin de vous, surtout en ces temps. Euh, malheureusement, où voilà, il faut vraiment prendre soin de vous, faire attention... Mais en tout cas, j'avais envie de vous faire une petite vidéo, ça aurait très bien pu passer en dog news, en voix off uniquement, mais j'avais envie déjà de, de vous souhaiter une bonne année en face à face et de faire un petit peu le point sur la récente déclaration de Neil Druckmann qui nous annonce que Naughty Dog travaille sur plusieurs projets et c'est assez intéressant puisque ce n'est pas la première fois de l'histoire de Naughty Dog que cela se produit, officiellement on va dire c'est la troisième fois euh, que l'on est conscient, que l'on est averti de cela et j'avais envie de réagir puisque les deux premières fois ça a failli mener à la perte de Naughty Dog donc autant vous dire que forcément quand Neil Druckmann annonce ça ça a de quoi nous titiller Remotons tout ça dans leur contexte et comment ça s'est passé il y a deux jours donc c'était à l'occasion du CES de Las Vegas donc c'est le plus grand salon high-tech au monde qui se déroule tous les ans euh, la première semaine de janvier à Las Vegas Sony a donc euh, tenu une conférence et tous les ans il y a un petit peu de gaming parce que forcément euh, même si le gaming c'est pas vraiment de la tech, c'est vraiment du jeu vidéo, ça fait partie de la tech. Sony est une grande entreprise de high tech donc tous les ans on a euh, un petit quelque chose. En 2019, en 2021 forcément ça a été annulé à cause du Covid mais lors du CES 2020 par exemple c'est ici que Sony avait dévoilé le logo de la PS5. Donc qu'est-ce qu'on a eu euh, il y a deux jours On a eu bah, le logo du PlayStation VR 2 avec les, toutes les premières informations, si tu veux vraiment une, un, un résumé en deux minutes sur le PlayStation VR 2, j'ai fait un TikTok sur mon TikTok que tu retrouveras en description de la vidéo. Et je te donne toutes les informations claires, nettes et précises en deux minutes. Ça t'évitera de taper une vidéo de un quart d'heure pour savoir tout ce que tu peux savoir en deux minutes. Mais le plus intéressant, c'est qu'on a eu des informations sur PlayStation Production. PlayStation Production, c'est un nouveau studio de PlayStation qui a été fondé, si je dis pas de bêtises, en 2020. Et en fait, c'est un studio qui visera en fait, à adapter toutes les séries les licences PlayStation en film ou en série, Ça nous évitera d'avoir des navets sans nom puisque là, ce sera en fait des membres de PlayStation qui travaillera en étroite collaboration avec des professionnels du, de l'industrie du cinéma pour avoir des portages réussis. Ce qui n'est pas le cas d'Uncharted puisque Uncharted a été récupéré par PlayStation Production mais le trois quarts du projet n'a pas été fait avec PlayStation Production à l'instar de la série The Last of Us qui, elle, dès le début, et estampillé PlayStation Productions, et c'est pour ça que bah, les producteurs c'est Naughty Dog, donc là directement on aura Naughty Dog, etc, et c'est pour ça qu'on est très confiant. Euh, mais du coup, pour parler du film Uncharted euh, qui arrive dans un mois, hein, il, sera, il sera disponible le 16 février en France, euh, nous avons eu une intervention de Tom Holland et donc de Neil Druckmann. Je tiens à préciser que l'on prépare une très très grosse vidéo sur le film Uncharted avec un récapitulatif de toutes les choses que l'on sait à ce jour, mais aussi un historique de tout ce qui s'est passé, parce que mine de rien, le film Uncharted a été annoncé il y a 14 ans, quand même. Hein. Donc, on va revenir en fait sur l'annonce, sur tout ce qui s'est passé, et sur le fait de pourquoi on est confiant et pourquoi on n'est pas confiant. Donc voilà, je ne vais pas spoiler, mais ça arrivera dans la semaine prochaine ou dans les 10 prochains jours. Mais du coup... Neil Druckmann nous a fait un petit speech pour nous dire qu'il était très content euh, que Uncharted arrive au cinéma, que l'on puisse présenter la saga de Nathan Drake à des nouvelles personnes qui ne connaissent pas forcément, etc. Mais le petit Neil Druckmann, Neil Druckmann nous a lâché une petite bombe à la toute fin puisqu'il nous annonce « Nous sommes ravis que vous puissiez découvrir Uncharted au cinéma en février prochain. Nous sommes impatients de vous montrer autre, une autre de nos collaborations, la série télévisée « The Last of Us » HBO ». Et nous mourrons d'envie de partager avec vous les multiples projets de jeux que nous avons en chantier chez Naughty Dog. Donc, c'est officiel, Naughty Dog travaille sur plusieurs projets. Alors, cela ne nous surprend pas vraiment puisque si vous vous souvenez bien, en avril dernier, euh, on avait eu un entretien de Evan Wells euh, sur, euh, qui avait participé à un podcast et bon, il avait commencé un peu à nous teaser le truc en disant que Naughty Dog était en train de voir pour euh, essayer à nouveau le multi-projet. Le problème, voilà, c'est que Naughty Dog, ils ont déjà été multi -projets. Entre 1984 et 2004, donc euh, 20 ans. pendant 20 ans, lorsque Andy Gavin et Jason Rubin étaient à la tête du studio, Naughty Dog n'a jamais été multi-projet. Ils ont toujours fait projet par projet. Leur tout premier, c'était euh, Ski Crozet, si je dis pas de bêtises, en 1986. On a eu, après, euh, Dream Zone en 1987, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Keef the Fifth, on a eu euh, Wave of the Warrior, etc. Puis, à partir de 1994, les sérieuses attaquent avec Crash Bandicoot. 1996, Crash Bandicoot. 97 Crash 2, 98 Crash 3, 99 CTR. Ensuite arrivée de la nouvelle génération de la PlayStation 2, le lancement de Jack and Dexter 2001, 2003, 2004 et 2005 avec Jack X. C'est pendant le développement de Jack X que l'idée, euh, enfin que la décision sera prise par Sony de faire travailler Naughty Dog sur deux projets terminer Jack X et commencer Jack and Dexter The Lost Frontier pour la PSP qui approche mais aussi The Big Project à savoir Uncharted pour la PS3. Donc Naughty Dog arrive où ils vont devoir travailler sur deux nouvelles consoles qu'ils n'ont jamais fait, la PSP, la PS3 en même temps pour sortir les jeux euh, pratiquement ben euh, à la même période. Du coup c'était la période où Andy Gavin et Jason Rubin venaient de passer le flambeau à Christophe Balestra, le français euh, qui, était, qui avait rejoint Naughty Dog en 2001, et Evan Wells. Et donc du coup, bah, ces deux nouveaux coprésidents doivent gérer une situation inédite chez Naughty Dog. Le projet Jack and Dexter est euh, confié à Neil Druckmann, qui lui est présent depuis, si je ne dis pas bêtise, 3 ans chez Naughty Dog à cette époque-là et qui donc va s'occuper de son premier projet avec Jack, euh, Jack and Dexter The Lost Frontier sur PSP et une autre équipe de Naughty Dog s'attelle au développement d'Uncharted. Cela va tenir 6 mois. Six mois avant que tout parte en vrille, euh, puisque malheureusement, il euh, y a bel et bien deux projets, mais les équipes n'ont pas énormément grossi. C'est très compliqué de gérer cette situation qui n'a jamais été faite sur des consoles qui n'ont jamais, euh, enfin, jamais été touchées par le studio, surtout la PS3 qui était un gros casse-tête pour le développement. Et donc du coup, au bout de 6 mois, et c'est Christophe Balestra qui l'avait indiqué à cette époque, qu'il euh, pensait vraiment que Naughty Dog allait faire faillite, puisqu'il y avait de nombreux euh, développeurs qui euh, posaient leur démission et qui partaient, parce qu'il y avait des heures de travail euh, complètement ahurissantes, que, en plus les heures de travail n'étaient pas euh, fructifiantes, puisque euh, la plupart du temps ça échouait comme ils ne connaissaient pas le matériel. C'était catastrophique, et au dernier moment, euh, c'était normalement en 2006, Sony va euh, accepter d'annuler le projet Jack and Dexter de Lost Frontier qui sera euh, passé dans les mains de Ready Down si je ne dis pas de bêtises. Euh, du coup toutes les équipes de Jack and Dexter sont posées sur Uncharted et donc le développement se terminera bien. Malheureusement énormément de choses qui étaient prévues dans Uncharted ne finiront pas par aboutir puisqu'ils n'auront pas le temps mais les équipes partiront directement avec le développement de Uncharted 2 qui là sera l'un des meilleurs Uncharted puis Uncharted 3, donc Uncharted 2 en 2009 et Uncharted 3 en 2011. Et c'est en 2011 justement que, euh, donc si pas CGPaptitis au début de l'année 2011, que là encore, Naughty Dog va se réessayer au multiprojet. Mais cette fois ça n'a pas marché avec deux jeux, ben là ils vont se dire on va faire trois jeux. Uncharted 3 qui était déjà en plein euh, développement, Jack 4. C'est ici qu'ils ont commencé à travailler sur les prémices du projet. Si tu veux tout savoir sur le projet Jack 4 et son annulation, c'est juste ici. Et The Last of Us. Et là encore, au bout de quelques mois seulement, ils se rendent compte que ce n'est tout simplement pas possible que euh, les équipes ne sont pas préparées, il n'y a pas assez d'effectifs, que euh, là encore, ils n'ont jamais fait tout cela. Et donc, à nouveau, ça va être compliqué. Très vite, Jack 4 va être mis de côté, puisque Naughty Dog s'est rendu compte que c'était pas un projet sur lequel ils voulaient revenir. Pendant encore quelques temps, ils vont travailler sur The Last of Us Uncharted 3, avant de totalement mettre de côté The Last of Us, et enchaîner sur Uncharted 3. Ça avait été très compliqué à l'époque, mais beaucoup moins qu'à l'époque, 2005-2006, où vraiment, là, le studio avait failli couler. Là, ils ont perdu quelques plumes, mais finalement, Sony s'est vite rétracté en disant « Ok, vous faites qu'un jeu. » Et depuis... Ils n'ont jamais fait de multi-projets, même pour The Last of Us Partie 2. Enfin, du moins, je dis une bêtise. Il euh, y a eu un multi-projet pour Uncharted: The Lost Legacy, The Last of Us Partie 2, mais euh, c'était, on va dire, voilà, Uncharted: The Lost Legacy, c'était pas vraiment un jeu. C'était une extension, un stand-alone qui a pris l'ampleur d'un jeu tellement euh, ils ont ils ont vraiment bien bossé, mais le trois quarts du taf avait été fait avec Uncharted 4, donc ça, ça va passé, passer, on va dire, voilà. Mais on a eu aussi un développement très compliqué sur The Last of Us Partie 2. Donc honnêtement, je ne sais pas vraiment si c'est une bonne chose maintenant. On sait que Naughty Dog a plein de, de projets en cours, on sait qu'il y a plein de choses, mais ils sortent d'un développement de The Last of Us Partie 2 très compliqué, avec beaucoup de problèmes de management, de crunch, d'effectifs... De, et je pense qu'ils sont tout simplement en train de se remettre de tout ça. C'est-à-dire qu'on a appris qu'ils ont recruté des coachs de management pour aider les managers à mieux gérer leurs équipes, etc. Et je pense qu'ils sont sur une très bonne pente. Et d'après les échos que j'ai pu avoir, effectivement, depuis quelques temps, cela va mieux. Mais cela va mieux alors qu'ils ne sont pas dans une phase de, de développement intensif. Je pense que c'est un petit peu trop tôt parce que là où vraiment ils vont arriver à des périodes de crunch quand les développements vont être vraiment avancés, qu'est-ce que cela va donner Donc je... Voilà, on sait actuellement qu'il y a plusieurs projets en cours. Le multijoueur de The Last of Us, partie 2 une version next-gen de The Last of Us Partie 2 et le remake de The Last of Us qui avait été entamé par Sony de San Diego et qui aurait été repris par Naughty Dog. Ça fait déjà trois projets, plus le projet de série The Last of Us, même si ce n'est pas du développement, il y a une partie des équipes qui sont louées à ce projet, et on aurait depuis quelques années une nouvelle IP qui serait aussi en, en cours, euh, voilà, sans doute en pré-production, c'est-à-dire qu'on est sans doute en phase de euh, relever des notes, etc., on n'est pas dans le développement, mais ils y pensent. Neil Druckmann a annoncé l'année dernière que The Last of Us Partie 3 était en pré-production, donc là encore, ça veut dire qu'ils ne sont pas au développement, mais dans une phase où une petite équipe commence à noter des idées pour savoir quoi Donc ça fait petite équipe ici, petite équipe là, petite équipe ici, équipe ici. Ça commence à faire vraiment beaucoup et moi j'ai un petit peu peur de me dire que euh, ça pourrait, le studio pourrait de nouveau être dépassé par tout cela, même si j'espère vraiment me tromper. En tout cas, je trouvais intéressant de faire cette vidéo pour donner mon avis et avoir vos ressentis à vous dans l'espace commentaire. On sait aussi qu'il y a un nouveau Uncharted qui serait en, en cours. Là aussi, c'était en collaboration avec Ben Studio. Ben Studio aurait abandonné le projet et on ne sait pas à ce jour si ce travail sur ce nouveau Uncharted, on ne sait pas si c'est une suite ou si c'est un remaster, un remake, a été totalement abandonné ou repris par Naughty Dog donc ça fait beaucoup de choses, on n'a pas envie non plus d'avoir que des suites, que des remakes, on veut aussi de nouvelles IP, donc voilà, la chose excitante c'est de se dire que Naughty Dog ne manque pas de projet, maintenant on espère qu'ils ne vont pas se prendre euh, sans mêler les pattes, si je peux dire, et que euh, les équipes seront bien traitées, qu'il n'y aura pas d'autres problèmes de crunch, etc. Mais voilà, j'avais envie de partager tout cela avec vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous excite, etc. Si vous avez hâte bah, d'en savoir plus, cette année 2022 devrait euh, tenir son lot de surprises, je vous en dis pas plus, on devrait avoir des choses assez sympas Et j'ai hâte de partager cela avec vous On a hâte au sein de l'équipe Naughty Dog Mag Parce que je ne suis pas tout seul Et on vous prépare des nouvelles émissions qui vont arriver Avec tous les membres de l'équipe Et vous allez pouvoir y participer, donc ça va être génial Sur cela, je me tais Je vais aller boire un coup, j'ai plus de voix On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire De vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag, salut à tous